Chaque année, le département a été au rendez-vous. Chaque année, l'État a été au rendez-vous. Depuis, on va dire, depuis une vingtaine d'années, la région Rhône-Alpes est au rendez-vous. Enfin, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Elle est au rendez-vous. C'est un réel service, mais il y a un réel soutien des, des, des municipaux, enfin, des municipaux, pardon, des politiques, qu'elles soient municipales, qu'elles soient départementales, qu'elles soient régionales ou nationales. Et ça, c'est un plus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 Il me paraissait logique de donner de moi-même pour que d'autres puissent en sortir, tout simplement. D'abord mon travail, parce que je travaillais dans un centre d'hébergement où euh, on s'est aperçu que les seuls bénéficiaires d'un repas étaient ceux qui étaient pris en charge dans le foyer. Tous les autres... Ben, ils étaient un peu laissés pour compte et comme il y avait quand même pas mal de monde qui traînait, on va dire, qui traînait la grolle dans Chambéry, ben, il a fallu qu'on réfléchisse à comment on pouvait les prendre en compte. Alors je précise quand même que euh, cette réflexion suit le décès ici à Chambéry de deux de SDF morts de faim. Je précise bien de faim, non pas de froid. Et c'est en fait euh, ce, ces deux décès qui ont posé question et qui ont amené la réflexion à euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se renouvelle pas, en tout cas à Chambéry. Les Restos du cœur servent des denrées alimentaires qui ont leur utilité. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de venir à la cantine Savoyarde, qui ont les moyens ou les possibilités de cuisiner chez eux. Il est logique qu'ils qui, qui perçoivent des denrées pour cuisiner chez eux. D'un autre côté, il y a tous ceux qui ne peuvent pas. Alors imaginez simplement le SDF qui va au resto du cœur, qui reçoit un paquet de pâtes, ben il, va, il va regarder son paquet de pâtes, il va avoir un gros point d'interrogation sur la figure en disant « mais qu'est-ce que je fais avec ça ?» J'ai pas de réchaud, j'ai pas de casserole, j'ai rien, je fais quoi Voilà, d'où l'utilité de la cantine. On n'est pas du tout, encore une fois, concurrent. Nous sommes complémentaires et on travaille en partenariat, ce qui est quand même pas rien. Le principe de la cantine, c'est de dépenser le moins possible en termes d'achat alimentaire, mais de récupérer le plus possible. Alors là aussi, nous sommes un peu précurseurs, puisqu'on a été parmi les premiers à toquer à la porte des établissements scolaires et de dire, vous avez des surplus alimentaires, donnez-les nous, on en a besoin. Donc on a pu fonctionner comme ça, et on fonctionne toujours comme ça. Euh, on a pu passer des, des accords avec les hôpitaux du bassin chambérien, on a pu passer des accords avec d'autres collectivités, on a pu passer des accords avec des magasins, non pas pour faire concurrence au Resto du cœur et à la Banque Alimentaire, puisqu'on travaille en complémentarité. Hein. Je précise que nous sommes membres fondateurs des deux. Euh, en Savoie en tout cas, hein, pas au niveau national, en Savoie. Euh, donc on a un travail de partenariat qui continue, et on, on a certains commerces que ne peuvent pas traiter à la fois les restos du cœur ou la banque alimentaire, que nous avons pris en, en charge, et au, auprès desquels nous allons récupérer des denrées. Et alors tout ça mis en commun, cuisiné et servi en repas chaud, bien sûr. Et ça, c'est ce, ce, ce qui est extraordinaire, c'est que plus on a de monde et plus on récupère de marchandises. Et ça, on comprend pas. Mais ça suit, c'est le principal. Il faut qu'il y ait une association qui ait envie de monter ça, mais il faut aussi qu'elle se sente soutenue par, la, par les politiques locales. Il faut une volonté politique, il faut une volonté associative, et réunir les deux, c'est pas simple. En Savoie, on a la chance d'avoir pu le faire. Ailleurs, le fait de, de, de vouloir fédérer un peu toutes les associations qui recevaient les personnes sans domicile, euh, pour une grande réflexion, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer dans le bassin chambérien pour que de tels faits ne se reproduisent pas, et pour une meilleure prise en compte du public sans domicile. Donc de là est venue l'idée, dans un premier temps, de s'appuyer sur des modules algéco pour faire un une espèce de halte de jour où les gens pouvaient poser éventuellement leur sac euh, et se poser pour la journée. Sauf que ce n'était pas satisfaisant. Comme il y en avait quand même pas mal qui ne bénéficiaient pas de repas, on s'est dit pourquoi pas créer une structure où on pourrait les nourrir au moins le midi. De toute façon, on était en, en constante réflexion euh, sur comment améliorer l'accueil des personnes sans domicile. Euh, je rappellerai simplement que au début des années 80, euh, beaucoup de personnes venant notamment des départements du Nord ou de l'Est de la France étaient euh, envoyées, on va dire, en Savoie pour euh, espérer avoir des subsides de l'or blanc, puisque l'or noir, les mines fermaient les unes après les autres, et que donc on, on payait des billets de chemin de fer aux gens, un billet aller, bien sûr, parce que le retour était hors de question, en leur disant Allez voir un peu ce qui se passe en Savoie, euh, là il y a sûrement du travail. Donc euh, effectivement, le nombre de personnes euh, augmentant, euh, il a bien fallu qu'on se penche sur la question et qu'on améliore notre accueil. Euh, D'autant plus que euh, les Restos du cœur n'existaient pas encore. Ils sont arrivés deux ans après, je précise. La Banque Alimentaire n'existait pas non plus à ce moment-là. Elle est arrivée un an après les Restos du cœur. Donc ce qui fait que euh, quelque part, on a été un peu les pionniers euh, dans la lutte euh, pour, le, pour, pour nourrir les personnes en grande difficulté. Chambéry est une, en quelque sorte une plaque tournante vers les stations. Ça l'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'immigration qui arrive de tous côtés. Euh, Chambéry est une vraie plaque tournante. Et donc il fallait bien se saisir de, ce, de cette plaque-là pour pouvoir euh, nourrir les gens. Au début des années 80, le département qui donnait le plus, au prorata du nombre d'habitants, hein, j'entends, qui donnait le plus à la recherche contre le cancer, c'était le département de la Savoie. Donc ça veut dire que déjà en Savoie, il y, y a quelque chose qui fait que on a envie de venir aider ceux qui sont en difficulté, quelles que soient leurs difficultés d'ailleurs. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'on soit complètement, parce qu'il y a toujours des petites choses qui, euh, qui, qui vont plus ou moins bien, mais pour qu'on soit complètement dans les normes d'hygiène, qu'on soit complètement au top du top, pour servir dans d'excellentes conditions les repas aux personnes en difficulté. Ça, ça serait la première chose que je ferais. Ce qui me met en colère, c'est qu'on a, on a essayé de faire, à partir de notre exemple ici, de reproduire un peu dans toutes les villes-préfectures. Et je ne parle que des villes-préfectures de France. Si on reproduit la même chose, je vous laisse deviner combien de repas on sert par an. Uniquement dans les villes-préfectures, je précise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 que ça, ça aille bien plus loin et qu'il y ait une grande réflexion non pas venant d'en haut encore des politiques mais du, de la base au niveau national pour que les choses puissent enfin remonter. Mon premier message de la base que j'ai envie de faire passer c'est rassemblons-nous et travaillons ensemble. On l'a fait à une époque. Depuis on s'est plus ou moins éparpillé chacun de son côté. Reprenons le débat. Moi je suis sûr qu'il y a une synergie latente là-dedans. Il suffit de la reprendre pour que ça redémarre. Il ne faudrait pas grand-chose. Vous savez c'est comme un... Un feu qui s'éteint progressivement, il y a toujours des petites braises en dessous. Il suffit parfois de souffler dessus pour que ça reparte. Mais là, c'est pareil. C'est la même chose. Ça, c'est mon rêve. Là. Ça, c'est mon rêve.